Euh, Le déclic, c'était que j'avais envie de poser ma caméra dans, dans l'univers de l'école et spécifiquement dans l'univers de l'école primaire donc, et au travers du regard d'une enfant qui arrive dans, dans cet univers et qui, qui en fait se retrouve confrontée pour la première fois à tous ces nouveaux codes sociaux et à l'enjeu d'intégration et du besoin de reconnaissance qui finalement, euh, qu'on va après en tant qu'adulte on va expérimenter tout au long de notre vie et finalement qui est la base de l'humanité. Et donc euh, voilà j'ai l'impression que ça peut parler à chacun d'entre nous parce qu'on a tous passé minimum 12 ans de notre vie à l'école plus de huit heures par jour et je pense que ça ça influence et ça ancre beaucoup plus de choses qu'on ne le pense parce qu'il me semble qu'on a tendance parfois à oublier cette période de notre vie, d'entrer de, à l'école et surtout ce, ce début donc euh, de ce début d'entrée à l'école, on a souvent tendance à l'oublier, alors que vraiment, je crois que c'est assez fondateur dans notre identité après, en fait. Parce que j'avais envie de, de confronter aussi le spectateur à ce qui est difficile dans, dans, dans ces premiers moments, et en même temps c'est normal, et ça fait partie de l'apprentissage. Mais j'avais pas envie non plus de voilà de, de trop l'emballer. J'avais aussi envie de, que le spectateur puisse le vivre aussi physiquement au niveau de son corps aussi. Parce qu'on a tous vécu ces moments de, de par exemple euh, d'être frigorifié à la piscine et d'attendre son, son tour avant de sauter dans la piscine, d'avoir peur avant de monter sur la barre d'équilibre. C'est tous des, des petits moments, je pense, qu'on a tous vécu, d'un moment ou un autre, et, et, mais qui nous forment aussi. Et, mais qui sont aussi, je pense, dans un certain sens, nécessaires à, à notre apprentissage et... Oui c'est ça, donc, je... le scénario est basé aussi sur des souvenirs personnels, mais c'était vraiment important pour moi d'ouvrir un maximum pour rendre le propos le plus universel possible. Et il me semblait que, en fait déjà simplement j'avais besoin de retourner dans les cours de récréation pour voir à quoi jouent les enfants aujourd'hui. Je ne pouvais pas juste me baser sur mes souvenirs personnels. Et donc euh, ben rien que ça, en fait finalement j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeux. Qui, qui reviennent, hein, qui traversent les temps, oui, voilà, exactement, c'est incroyable, quoi. le jeu sur le banc aussi, on, on a tous joué à ça, de, de, jouer, de faire comme si en dessous il y avait du feu et que si on tombe on est mort, on a tous joué à ça, donc, euh, et, et puis, euh, oui, de, effectivement, de, de parler avec des instituteurs pour connaître leur réalité, discuter aussi avec des directeurs d'école pour aussi connaître leurs difficultés, vraiment, pour moi, en fait, euh, dans l'écriture, j'ai souvent besoin d'ouvrir un maximum mon champ de vision pour finalement savoir sur quoi je veux focaliser. Et d'ailleurs, ça m'a pris cinq ans euh, et j'arrivais pas à trouver. Euh, c'est difficile d'expliquer, mais j'arrivais pas à trouver une, la justesse. Et surtout, c'est assez difficile aussi mine de rien quand il y a plusieurs personnages, même s'il y a un point de vue, mais c'est pas évident de, encore une fois de. De pas tomber dans la caricature ou de... C'est hyper dur en fait, vraiment l'écriture. En tout cas pour moi c'est vraiment hyper dur. Et, mais je ne voulais pas lâcher tant que je ne sentais pas que c'était juste et que chacun des personnages avait trouvé sa place. Et, et... ce que c'était important, pour moi en fait le challenge c'était que le spectateur puisse se reconnaître s'il a envie dans chacun des personnages et surtout de ne pas porter un jugement sur aucun des personnages. C'est ça qui me faisait peur, c'était que ce soit des, des dialogues d'adultes dans des corps d'enfants. Oui. C'est exactement ça qui me faisait peur. Et donc, je m'étais dit que peut-être que la meilleure euh, solution, c'était de jamais donner le scénario aux enfants, pour ne pas les influencer et pour euh, les amener à ce qu'ils créent leur propre dialogue. Oui. Et c'était hyper important pour moi de leur laisser une part de créativité, justement, parce que, mine de rien, travailler avec des enfants, euh, ça veut dire... Bon, là, on a eu 25 jours de tournage, mais ça veut dire les tenir... Euh, les, les, euh, essayer de susciter leur curiosité il fallait trouver une méthode pour qu'ils soient impliqués mais naturellement sans les forcer que ce soit aussi une joie pour eux de revenir tous les jours sur le tournage il fallait trouver une méthode particulière et pour ça j'ai travaillé avec euh, une orthopédagogue donc c'est quelqu'un qui apprend aux enfants à apprendre et j'avais entendu parler qu'elle avait déjà expérimenté une méthode avec une enfant de 4 ans sur un tournage qui avait hyper bien fonctionné en fait c'est en différentes étapes la première étape c'était donc, on a travaillé trois mois euh, avant le tournage. Euh, alors, je vais en profiter pour euh, vous montrer un petit peu ce qu'on a, qu a fait. Donc, la première étape, c'était de, de, de leur demander de créer la marionnette de leur personnage pour bien leur apprendre à faire la distinction entre eux et le personnage. Puisque la plupart n'avaient jamais joué. Il fallait déjà, c'était hyper important qu'ils se conscientissent. La seconde étape, c'était, euh, en fait, on leur expliquait le début d'une scène, le tout début d'une scène, et on leur disait, à votre avis, qu'est-ce que votre personnage pourrait dire à ce moment-là Qu'est-ce qu'il pourrait faire Après, comment ça pourrait se passer Comment ça pourrait s'enchaîner Évidemment, nous, on, on, on les guidait plus ou moins pour qu'ils arrivent plus ou moins à ce qui était écrit. Et après, on leur demandait d'improviser par rapport à tout ce dont on venait discuter pour commencer à engager le corps, pour commencer à proposer justement des dialogues. Et parfois, eux, ils proposaient des, des choses encore plus intéressantes que ce que j'avais écrit. Moi, je réécrivais par la suite. Et la dernière étape, c'était euh, de leur demander de, de dessiner la scène. Bon, ici, il n'y a pas tout le scénario, mais tout ça, en fait, c'est toutes les scènes dessinées par les enfants. Voilà. C'est les, les scènes les plus... Euh, voilà. Et ça, on a fait ça pendant trois mois, et comme ça, au tournage, mais ici par exemple, euh, voilà, la scène 40, c'est le moment où ils sont occupés à, euh, avec la mère de Victoire, euh, l'histoire de l'invitation, que, que Nora ne veut pas oui, que Abel, Voilà, ouais. tout ça, ouais. Ça, c'est par exemple, c'est la scène. Et donc, au moment du tournage, on leur sortait, ressortait cette scène-là, et ils savaient exactement de quoi parler la scène, et ça permettait encore au tournage de chercher des choses, de laisser quand même libre, de ne voilà, de pas figer les choses. C'était hyper important, en fait. l'écriture, parce que, ben, en tant que scénariste, on pense en images, donc j'avais vraiment cette, ces images de tout à hauteur d'enfant, parce que je me disais que c'était peut-être la meilleure manière pour euh, replonger le spectateur, justement, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vision d'enfant Donc justement, de pas tout voir, d'être assez limité dans la vision, de que tout nous, nous paraît énorme, et, et finalement, que le son euh, a une, devient, comment dire... Euh, à une autre importance, entre guillemets, puisque ça devient une référence, puisqu'on n'a pas accès à tout au niveau visuel, vous voyez ce que je veux dire Et donc c'était important euh, voilà, de retransmettre vraiment cette perception d'enfant. Et puis leur chant, ça m'intéressait évidemment de travailler beaucoup avec leur chant, parce qu'il me semble que ça permet au spectateur aussi de projeter des choses de lui, et de lui offrir une place. Et pour moi, c'est hyper important que le spectateur puisse aussi. Euh, être actif dans sa vision. Et c'est vrai que du coup, c'était compliqué d'utiliser ben, entre guillemets le, le son direct puisque je dirigeais aussi oui. les enfants, au moment même en fait, très souvent. Et donc, euh, oui, oui il a fallu recréer toute une bande son. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que ça peut paraître un brouhaha un peu brouillon, mais je peux vous, je peux vous assurer que c'est tout est hyper construit et c'est construit comme une partition musicale. Que ce, que je, ce que je pense, ce dont, dont, enfin, dont j'ai pu beaucoup discuter, ce que j'ai pu beaucoup observer, c'est que la violence, elle vient quand, quand l'enfant se sent en insécurité. En fait, la violence est toujours une réaction à quelque chose. Et, euh, et je pense qu'un un enfant qui est violent, c'est qu'il y a une blessure qui n'a pas été écoutée et reconnue. Et ça devient sa seule arme, en fait. Mais. Je pense aussi, et ça c'est vraiment ma conviction, et bon, sans dévoiler la fin, il y a quand même un geste qui arrête cette violence. Un geste de bienveillance et un geste d'amour. Et ça, c'est vraiment ma conviction, et c'est ce en quoi je crois de l'humain, en fait. Oui. Et donc, j'entends, bien sûr, vous dites, c'est vrai que ce pas spécialement optimiste, mais commun, même, C'est très important justement pour moi de finir le film comme ça. Non, l'école m'a fait confiance d'emblée, mais c'est une école secondaire. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais euh, non, non, pas du tout. Euh. Mais par contre, pour trouver l'école, c'était un autre euh, combat. Ouais, un, un autre combat dans le sens où il fallait... Mais comme j'avais des exigences scénaristiques, donc par exemple, euh, euh, il fallait absolument une cour qui donne sur la rue, qui soit séparée par une grille. Il fallait que l'école, enfin la cour de récréation soit enclavée dans les bâtiments de l'école, que ça fasse un peu prison. Il fallait des longs couloirs euh, et il fallait bien sûr que tous les lieux soient dans le même endroit parce qu'on n'avait pas déménagé les enfants non-stop. Donc euh, je crois que j'ai bien dû visiter presque toutes les écoles de Bruxelles pour trouver cette école. Oui. Ce, que je, ce qui m'a étonnée et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui demandent le film pour le montrer justement à leurs élèves, pour le montrer à des enseignants euh, en, en cours de formation. Et ça, c'est vraiment... enfin, très beau parce que le film, en fait, euh, il prend une autre dimension qu'entre guillemets, le simple objet cinématographique. Il devient, il devient presque un objet euh, pédagogique. Non, apparemment, c'est sa mère qui lui a fait une surprise. Parce qu'apparemment, elle, elle a dit qu'elle voilà, qu qu avait envie de faire du cinéma. Et donc, sa mère l'a inscrite par surprise. Et, euh, et voilà, elle m'a dit... Euh, quand, du haut de ses 7 ans, là, quand elle est arrivée, elle m'a dit, moi je veux donner toute ma force à ce film. Oui. C'est euh, quand même assez impressionnant pour un enfant de 7 ans. Enfin, c'est ce qu'on a tous envie d'entendre en fait. Hein Bien sûr, ouais, Surtout que c'est elle qui porte tout le film sur ses épaules. Ouais, enfin, je savais que si je me trompais, de, de... Ben, pour le rôle de Nora, le film il était foutu.